Bonjour les amis, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine prochaine, donc celle du 19 au 25 décembre. Donc comme vous avez l'habitude, il faut faire un choix entre ces deux cartes pour faire un tas différent de l'autre. Donc suivez votre intuition, soit la couleur, le mot, le message que vous dit cette carte va vous interpeller plus que l'autre. Soit vous écoutez les deux et vous. Ben après, le problème, c'est que comme il y a beaucoup, beaucoup de détails, parce qu'on va regarder à chaque fois les énergies différentes, vous allez peut-être vous emmêler les pédales, mais c'est bien de regarder aussi les deux si jamais vous avez un doute pour le premier choix que vous auriez fait. Alors, on a la carte Oméga qui parle de victoire. <rire> victoire, vos désirs vont euh, devenir réalité. Hein. Euh, Gardez gardez, en fait, continuez euh, votre travail, votre bon travail, parce que la victoire est sur votre chemin avec Mo Omega, qui signifie justement la fin d'un cycle. Et on a cette belle licorne qui... Voilà, j'espère que vous m'entendez pas, j'ai le ventre qui gargouille. <rire> j'ai Zana en deuxième... <rire> en deuxième, ceux qui ont peut-être les écouteurs vont peut-être entendre. En deuxième proposition, j'ai Zana. Zana qui dit vous êtes protégé euh, de tout type de douleur. Le pire est derrière vous et demandez à vous relaxer et à vous sentir en sécurité. Voilà le deuxième message de Zana. Alors, on va regarder de suite. Oméga, puisque euh, j'ai euh, pas mal de choses à vous expliquer. Donc, je ne vais pas perdre de temps. Tart numéro 1, donc 1,35 Oméga. On regarde les énergies sur la semaine du 19 au 25. Pour messieurs ou ceux qui ont l'énergie masculine prédominante, on va dire, peu importe le sexe. Alors, messieurs, hommes, sur la semaine. Qu'est-ce que vous devez savoir, le tas oméga Victoire. Vos, vos désirs seront réalisés. Vont aboutir. Les désirs vont aboutir parce qu'il faut. Il faut que vous fassiez un travail et ce travail va être récompensé. C'est une victoire qui est méritée, on va dire ça, comme ça. Alors, on a la clairvoyance. Oh. Alors, vous allez espérer cette semaine voir clair à travers les situations. Vous allez euh, peut-être même inversement. Bon, moi, j'ai l'espoir d'une clairvoyance, d'une lucidité. Vous avez quelque chose comme comme un souhait. Ben, justement, on reparle de souhait. Et d'être lucide avec ce souhait. Ou de clairement voir que ce souhait peut être réalisé. Puisqu'on a la carte Oméga qui me parlait aussi de désir réalisé. Oh là là, ça gargouille. Je, je n'ai pas mangé. <rire> je n'ai pas mangé. Je fais le jeûne, là, vous savez, intermittent, là. Et euh, ça gargouille dans mon ventre, je suis désolée. <rire> alors, euh, hommes, messieurs. Alors, vous espérez quelque chose Vous espérez peut-être moi aussi voir à travers, à travers des situations avoir l'intuition. Le, le, avoir une certaine clairvoyance. Okay. Alors, messieurs pour la semaine, ceux qui ont choisi Oméga. On a la sagesse, l'évolution. Wow. Ah, il y en a presque deux qui arrivaient. Et la réussite. Oh wow. J'avais le changement qui était accroché plus ou moins. Je vais le garder. J'avais la réussite et le changement qui voulaient venir ensemble. Mais bon, de toute façon, ça confirme. Ça confirme qu'il y a une très belle, une très belle énergie sur mes cieux. Vous avez encore l'intuition, donc c'est peut-être vous qui êtes clairvoyant, que vous allez évoluer, que vous allez réussir à évoluer et à grandir et à croître, peu importe le domaine, qu'il y a une situation de toute façon qui va s'améliorer et que c'est vraiment la réussite au bout. <rire> très bien. Les femmes. Alors, les femmes, pour cette semaine, on a la libération d'un poids. L'harmonie et le bonheur. Wow, yeah Vous vous détachez du pire, hein. vous vous détachez d'un poids, d'une obligation, euh, d'un lien, euh, je ne sais pas, d'une forme pensée négative. Ou en tout cas, vous vous détachez peut-être même d'une un, certaine attente et vous retrouvez l'harmonie, le bonheur. J'ai envie de dire que c'est parfait. C'est vraiment parfait parce qu'en plus, vous avez la, la, la connaissance et la sagesse de l'homme en face qui dit qu'on évolue euh, du bon côté. Donc, c'est une semaine très, très positive pour vous en général. Euh, je ne sais pas quel domaine va être impacté, mais en tout cas, sur vous, vous avez la possibilité. Je ne sais pas ce que je vois là à côté, c'est quoi Je vois un truc qui bouge. Euh... Il y a quelque chose qui me dit que euh, vous avez fait un grand pas et euh, vous allez couper le lien un petit peu négatif que vous avez l'habitude de porter et que vous allez vers une direction qui est beaucoup plus sereine et plus belle. La santé, la santé, votre santé, l'énergie, la vitalité. Comment vous vous sentez La foi, déjà, ah oui, ben, il y a des belles énergies, c'est un truc de malade. Un foi, que la vigilance, c'est l'échec. Alors, il y a une carte d'espoir. Ok, vous êtes dans des énergies beaucoup plus positives qu'avant parce que vous espérez qu'effectivement, toutes les hypocrites, les mensonges, les voleurs, les arnaqueurs euh, échouent. <rire> vous pensez que l'univers va faire son boulot. J'ai envie de dire ça. Voilà, que l'univers, en étant dans la, dans la foi, que euh, ben, voilà, le karma, euh, voilà, tu peux... Tu, tu envoies du positif, tu reçois du positif. Il y a quand même une justice, j'ai l'impression. Vous espérez, vous, ayez, vous avez foi que les mauvais, en fait, vont tomber, que les mauvaises énergies vont tomber, que tout ce qui n'est pas juste pour vous, tout ce qui est euh, au niveau négatif, euh, au niveau de vos énergies, peut-être même tout ce qui vous enquiquine, va sombrer. Ça va s'arrêter. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas vous voler, en fait. On ne peut plus vous arnaquer. Vous êtes dans l'espoir que vous êtes protégé même. Hein. On a le, le côté amoureux, donc ok, le côté amoureux, la semaine. On a l'union, donc on a un contrat d'engagement, on me parle de force waouh, et de fin de situation. Alors, est-ce que dans un… attendez, euh, parce que là, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est déjà dans un couple, qui tient bon qui fait euh, preuve de force mentale, physique, euh, de détermination, et que c'est la fin de ce cycle. Mais par contre, après, elle me dit « je ne sais pas ce qui va se passer ». Je n'ai pas la réponse à mes questions, je tiens bon dans un contrat, je tiens bon dans une officialisation. Par exemple, je veux officialiser, mais il va y avoir peut-être la fin d'une situation euh, qui vous a fait justement endurer pas mal de choses dans ce contrat d'engagement à euh, dispa... ah, moins que ce soit la disparition de vos propres doutes. Par exemple, vous avez maintenu un espoir, justement, on avait l'espoir quelque part là. <coughs> on avait l'espoir, ah, non, c'était sous le dessous du paquet, l'espoir de la clairvoyance, de l'espoir, ah, oui, de voir à travers les choses. Admettons, vous êtes quelqu'un de fort, vous tenez bon dans une situation légale, légitime ou même dans une relation amoureuse avec une alliance. Et là, vous allez arrêter de douter. Vous allez arrêter de vous poser multiples questions qui ne mènent à rien. Et vous comptez sur votre propre force, hein, ici. Votre propre lucidité, clairvoyance, comme quoi les choses doivent aller dans un sens ou pas. Mais c'est vrai qu'on voit la fin d'une situation de force, de combat. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un petit peu entre deux, on va dire. Peut-être aussi, c'est un combat dans une lutte de divorce. Et là, ça va être la fin de ce combat. Mais vous ne savez pas ce qui va arriver ensuite. Alors, la maison, le foyer. On a la conscience, Waouh. l'avenir, donc le futur, le projet. Et on a la naissance, Waouh. conscience qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans votre lieu, sur votre lieu d'habitation, dans votre couple. Il y a une naissance prochaine. Euh, pareil, ça me, ça me parle aussi de lucidité hein, puisqu'on a la, la, le chakra de la couronne. Ouf Et, euh, et l'avenir, donc un projet, et on me parle encore de projet avec la naissance, ça peut être un projet qui dans le futur, par exemple le projet de d'acheter une maison, le projet de vivre à deux, le projet de construire, le projet de naissance d'une relation, d'un bébé, enfin il y a tout un tas de choses. Et là ça va mettre en lumière que vous êtes sur la bonne voie d'une construction nouvelle ou d'un projet futur qui engage un nouveau départ parce que quand même j'ai la naissance. Ça peut mettre du temps avec ces deux cartes. Hein. Attention, hein. ça ne dit pas que c'est pour demain. Hein. On me dit que c'est un... Déjà, vous avez l'appréhension de l'avenir, mais après, euh, la naissance qui peut être le début, la, la, la croissance de quelque chose qui, qui va naître. Pour, euh... vrai, on a l'éclosion d'une idée, d'une gestation, une attente en fait. On a double attente. Mais ça... dans l'histoire de couple, de... c'est très positif. De couple... Euh... Voilà, c'est votre schéma mental. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de construire ou vous ne pouvez pas pour l'instant construire avec quelqu'un ou quelque chose vous n'avez pas de projet à titre personnel, c'est peut-être juste dans votre tête que vous avez appris quelque chose qui va vous faire mettre en clairvoyance, en fait mettre en euh, comment dire, en, en connexion avec l'univers en disant OK, ce qui m'attend. C'est certainement le meilleur. Après, il ne faut peut-être pas trop projeter des choses dans le futur et toujours rester dans l'instant présent. Parce que là, vous allez être déconnecté de la réalité. Mais euh, ça peut donner de l'espoir. Un nouveau projet de construction, d'achat, de vente, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très positif. Pour moi, il euh, y a déjà des, des belles cartes hein, sur ce premier tas. Alors, ah, ben voilà, il faut bien que ça cloche quelque part. <rire> on a la stabilité et on a l'enfant. Des problèmes avec vos enfants pour certains, des problèmes d'excès. Hein, parce que l'amitié, c'est un, un ami, c'est un proche. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez veiller, sur qui euh, avec qui il y a une certaine complicité. Alors, est-ce que c'est votre enfant pour certains Oui, il y a eu des excès. Il faut rétablir l'équilibre. Après, c'est aussi des excès de votre enfant intérieur. Il faut retrouver l'équilibre et l'harmonie. Peut-être que vous avez délaissé votre enfant intérieur tout ce que vous désirez, ce que vous nourrissez en vous. Attention à tous les excès. Donc euh, la colère, la tristesse, euh, l'ingratitude, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, l'impatience, tout ce qui est un peu négatif euh, dans, dans la vie d'un humain, la jalousie, euh, je ne sais pas, l'excès de contrôle euh, et rétablir cet équilibre avec vous-même ou avec une personne avec qui il y a une certaine immaturité, attention aussi, ça peut être un ami, un partenaire. Voilà, quelqu'un autour de vous, mais qui se comporte de manière immature. Donc, on a, euh, a peut-être des excès aussi de table, hein, puisqu'on va être sur la période de Noël. Et puis après, il faudra rétablir un peu l'harmonie. Avec cette personne, on va faire la fête, on va, on va faire plein de choses. Euh, mais malheureusement, il faudra se retrouver un petit peu euh, après, ensuite, et chercher, euh, chercher à retrouver son équilibre avec cette personne ou avec vous-même. La richesse, l'argent L'apprentissage, la lumière, décidément, il y a plein de choses positives. Ah, alors là, ça, euh, ça s'effondre, vous mettez en lumière, vous apprenez, ouais il y a quelque chose qui s'est effondré sur le passé, dans le passé, au niveau de votre abondance générale, financière, matérielle, vous apprenez à mettre en lumière qu'il y a quelque chose qui s'est passé, euh, brutalement, peut-être tout s'est écroulé, tout a, a foiré. Hein, je dirais, j'ai l'impression que quelque chose s'est écroulé d'une manière un peu négative. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu peut-être l'espoir d'être stable financièrement. Mais c'est lié à du passé. Là, vous allez le comprendre avec la lumière. Vous apprenez de vos erreurs en fait. Par exemple, « Oh bah tiens, j'ai été à la bourse, j'ai… » J'ai mis tout mon argent sur un truc et j'ai tout perdu. Bon, la prochaine fois, je ferai attention, je ne mettrai pas tout mon argent, j'en mettrai un peu moins ou je, euh, je m'informerai plus. Tu vois, c'est ce genre d'apprentissage. On apprend de nos erreurs et on grandit. C'est clairement quelque chose qui vous a fait perdre, qui s'est écroulé, qui n'a pas marché. Ça peut être un travail, de l'argent qui est perdu dans sa généralité, l'abondance en général, votre croissance et vous apprenez sur le chemin à mettre en lumière, peut-être à comprendre ce que vous avez fait dans le passé qui ne marche pas. Euh, le travail, on termine le travail, on a l'égarement, on a la fidélité, ah, on retrouve la paix après une période de noirceur, d'égarement, d'être de s'être perdu. Dans le travail, peut-être, il y en a certains qui ont du mal à y voir clair, qui ont du mal à voir le chemin qu'ils doivent prendre. Mais euh, on a la notion de fidélité et de paix. Donc soyez toujours intègre avec vous-même. Ne vous perdez pas dans des choses qui sont négatives pour vous, je ne sais pas. Vous sentez que c'est pas bon. Hein euh, soyez toujours... Euh, comment dire, authentique avec vos valeurs. Parce que la fidélité, c'est quelqu'un qui est fidèle envers un contrat, un engagement, quelque chose où vous tenez et vous serez en paix. Parce que, effectivement, si vous faites des bêtises dans votre travail, vous ne serez pas en paix. Vous ne serez jamais en paix. Vous penserez, effectivement, peut-être que je me suis aveuglé j'ai fait des choses qui ne correspondaient pas, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il n'aurait pas fallu que je fasse. Mais là, il y a quand même une notion d'apaisement parce que vous allez retrouver un semblant d'authenticité ou en tout cas, après une période de difficulté, d'égarement, d'aveuglement, vous reprenez votre pouvoir. Et vous êtes sur la bonne voie. Il vaut mieux pouvoir se regarder dans la glace, hein, vraiment, et se dire enfin, de manière honnête « Qu'est-ce que je veux dans ma vie professionnelle Est-ce que je veux quelque chose qui ne tient pas la route hein? Est-ce que je veux l'abondance Est-ce que... Il faut attirer positivement ce que vous voulez. Donc, si vous trichez ou si vous n'êtes vous pas content, vous tournez en rond dans un travail qui ne vous convient pas, peut-être que c'est le moment d'être honnête envers vous-même et de regarder les choses en face afin d'apporter cette paix et qui va vous aligner avec justement les événements, l'univers. Quand on triche, on est mal récompensé. Quand on est honnête avec nous-mêmes, Hein, ça paye au fur et à mesure. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. <rire> Allez, alors je continue. Euh, je continue le message sur le domaine sentimental. Je fais le ménage. Ça me prend un peu de temps. Donc, <rire> à tout de suite. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental. Donc, on va regarder toujours les énergies que vous avez sur cette semaine. Euh, votre homme, votre femme, votre partenaire. Ou celui ou celle qui a l'énergie masculine et féminine la plus prédominante. Puisqu'il n'y a pas de sexe finalement dans un tirage, c'est juste des énergies. Donc là, on a l'énergie masculine. Et on regarde sur le premier tas oméga de quoi la relation est faite. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, comment vous vous trouvez en ce moment l'un face à l'autre Allez, ah, ta numéro 1, oméga, le monsieur. D'abord, l'énergie masculine. Alors, on a, oups, déjà, ouh, ouh là là, il y a beaucoup de, de haut et de bas, j'ai l'impression, dans cette relation. Il y a effectivement la part d'ombre qui fait qu'il y en a un qui résiste l'autre, qui court, qui fuit. Est-ce que c'est du on-off C'est, euh, fuis-moi, je te suis. Hein, parce on voit le chat qui court après la souris. Et qui a beaucoup aussi de possessivité, d'amour un petit peu plus... Euh, euh, Ouais, qui veut contrôler les choses, qui veut contrôler le, le, le cœur de l'autre ou la situation. Et du coup, il ben, n'y en a pas un qui lâche l'affaire et euh, vous restez dans une relation un peu chaotique, euh, ce que je ressens, puisqu'on a des énergies qui sont un petit peu là, euh, euh, hum, <rire> un petit peu chaotique. moi je sens. Avec ces deux cartes, ça me fait penser au, à celui qui veut contrôler le cœur de l'autre, qui veut contrôler la situation. Bon, Après, on a envie de contrôler, on a envie que les choses arrivent. Mais du coup, ben, vous restez dans une énergie d'emprise, emprise de votre propre jalousie, de la jalousie de l'autre ou de cette situation qui vous malmène un petit peu entre-temps. Euh, voilà. Vous êtes prisonnier de, ce, euh, de cet excès amoureux, on va dire ça comme ça. Alors, messieurs, L'énergie de messieurs, ce que vous attendez de la relation la semaine qui arrive, ce qui vous rencontrez comme situation négative en ce moment, blocage. Euh, mesdames, votre énergie sur la semaine du 19 au 25, ce que vous attendez de la relation en principe et ce qui vous rencontrez comme problématique et le lien entre les deux. On va voir et euh, puis si jamais j'ai un doute, j'affinerai avec d'autres cartes. Donc l'énergie masculine, on a un stop. Ouais, voyez, on a quelqu'un ici qui s'arrête. Euh, il ne veut peut-être plus continuer à être sous emprise de quelque chose ou quelqu'un. Euh, il y a un stop, il y a une sorte de burn-out. Il y a quelqu'un qui s'est mis en arrêt, qui a... Enfin, peut-être c'est la goutte qui fait déborder le vase ou c'est quelque chose qui ne lui convient pas. On me dit qu'il qu attend le stop. Ou alors, il a, il a subi ce stop. <rire> Parce qu'on a une besoin de communiquer. On a besoin de s'ouvrir à l'autre. Monsieur a envie de communiquer peut-être quelque chose qu'il aurait vécu comme un stop, un feu rouge, un arrêt. Euh, et ce qu'il rencontre comme problématique, c'est le, le manque de sensualité ou l'excès de sensualité selon. Soit cette personne vous a dit stop, ou vous lui avez dit stop parce que c'était justement très intime, plus qu'intime, et que c'était justement, comme je dis, euh, très souvent basé sur une, le physique et, les, et la sexualité, et que monsieur a besoin d'en parler, ou qu'au contraire, il y a un manque de sensualité, parce qu'on dit que cette, cette carte, c'est aussi de mettre un petit peu de peps dans votre relation et d'avoir besoin de communiquer, mais il n'arrive pas à communiquer ses désirs. J'ai un message qui est très important ici pour certains, on va voir le reste, mais il y en a un qui a peut-être arrêté une situation et qui le regrette aujourd'hui parce qu'il a envie de parler de ses désirs, mais c'est compliqué. Il a envie d'ouvrir une conversation avec vous. On lui dit « Ose parler. Hein. » La communication, c'est quand même un des facteurs qui est très important dans un couple. Si vous ne communiquez pas, vous n'allez pas vous comprendre. Et du coup, ça va aller à l'arrêt justement pour des bêtises. Alors que d'ouvrir son cœur et de dire ce qu'on pense, peut-être que ça peut faire en sorte que « Ah, on va enfin être dans un compromis. » On va se dire « Ok, maintenant, je vais faire des efforts puisque l'autre me dit ça. Maintenant, je vais essayer de me euh, calmer ou euh, de faire en sorte que ça va aller dans un apaisement. » Alors, mesdames, on a l'équilibre. Oh, ah bah tiens, on retrouve l'énergie de la jalousie. Contrôle et la chance. Bon, c'est pas mauvais, mauvais ici. Mais, euh, et le lien, on regarde. Oh, on a la confiance. 44, 22. 33. Oh non, c'est pas possible. Les messages, regardez les messages. 22, 33 et 44. C'est des messages des anges, des... De l'univers, alors peut-être qu'il y aura des synchronicités dans cette relation. Il y a peut-être aussi des envois euh, de signes de l'univers, parce qu'on a l'univers qui euh, fait ce qu'il veut. Et j'ai l'impression que madame, elle est euh, optimiste, elle a un équilibre intérieur. Elle est prête à rencontrer l'âme, sœur, l'amour. Elle est prête à s'investir à deux. Monsieur a dû dire non ou ça n'a pas pu se faire. Et là, il est comme dans un retournement de situation, puisqu'on a quand même la confiance l'un envers l'autre. Donc, il faut peut-être sauter le pas. Hein, faut vraiment se, se... Dans le lien, cette semaine, il va peut-être falloir passer un cap, c'est-à-dire de se jeter à l'eau et de dire ce qu'on pense ou d'être honnête avec, avec l'autre. Il y a la confiance, la confiance. Faites confiance au destin, en fait, dans ce lien. Si vous avez peur, vous risquez de bloquer parce qu'on a une énergie aussi de contrôle, de jalousie. Peut-être ma, madame est plus jalouse que monsieur ou madame veut contrôler... <rire> veut contrôler son monsieur, veut contrôler la situation dans son ensemble. Elle est très possessive, très jalouse. Euh, elle a peut-être peur aussi, hein, peur de perdre son homme. Et on a la, la notion de chance. Donc c'est pas mauvais, pour lui parce que ça vient euh, dans le sens contraire. Donc euh, ce qui pose problème, c'est que euh, l'univers ne lui a pas donné la chance pour l'instant de s'exprimer ou d'aller plus loin, d'aller dans une relation équilibrée. Il euh, y a une notion d'impatience aussi, ce que je ressens. Impatience de vouloir faire quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Puisque là, il y a un blocage sur monsieur, mais il a l'intention de parler. Donc, c'est vrai. Euh, pensez à ça. Pensez à arrêter peut-être de vous courir après. Et, euh, de... Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va essayer de faire comprendre à l'autre par différents signes, mais que ce n'est pas très clair et que du coup, ben, on passe à côté d'une vraie conversation c'est peut-être des signes subtils, genre je t'envoie, je t'envoie, ça dépend de la relation que vous avez. Vous, vous avez, euh, je ne sais pas moi, des petites réflexions, des petites choses qui font des petits pics ou des petits machins qui font comprendre à l'autre, mais euh, l'autre ne comprend peut-être pas et que du coup, ben, vous vous tournez autour sans faire le pas. Donc, j'ai la notion euh, d'aller euh, et d'avoir confiance ici. Euh, même si pour l'instant le destin n'est peut-être pas en votre faveur, il y a un pas à faire, c'est d'exprimer, messieurs, ce que vous voulez sur le plan physique, sexuel, je ne sais pas, ou de remettre du baume au cœur dans cette relation où il y a eu quand même un stop, et de vous lancer vraiment à cœur perdu euh, dans une relation et faire confiance à l'univers. Ce qui doit arriver arrivera de toute façon, vous ne perdez jamais rien. Voilà, allez, je continue donc le tas numéro 2, je vous fais de gros bisous, passez une belle semaine. Ciao, ciao, prenez soin de vous. 22-55, tas numéro 2, ceux qui ont choisi Zana. Allez, c'est parti. Que va-t-il se, se passer cette semaine pour le tas numéro 2, donc 19 au 25 décembre Tas numéro 2, l'énergie Donc masculine, monsieur ou madame, l'énergie féminine. Je rappelle que ce sont des énergies, pas forcément un sexe. <rire> Donc, euh, monsieur, euh, voilà, c'est l'énergie masculine. Ça peut être une femme avec une énergie masculine prédominante. Et vice-versa, la femme, un homme avec une énergie féminine prédominante. Si jamais vous ne savez pas où vous placez, vous devez savoir quand même si vous êtes très sensible ou plutôt euh, quelqu'un de très euh, viril à lire message. Message pour le tas numéro 2. Ta numéro 2. Quelles sont les énergies sur cette semaine Oh, je viens de voir un cadeau. Ah oui, les cadeaux de Noël, tiens. Alors, message, message pour le tas numéro 2. Je mélange bien vraiment hein, pour euh, différencier les deux tas. On a l'accomplissement hmm, obstacle. Alors, ça peut être la fin d'un obstacle, la fin d'un frein. Euh, ouais, c'est plutôt ce que je ressens. C'est une situation qui vous a mis en retard, qui vous a mis des freins, des obstacles, des difficultés et que ça se finit. Voilà, c'est la fin des difficultés pour moi. Alors, messieurs, les énergies masculines sur la semaine, que va-t-il se passer Ta numéro 2, Anna. Naissance. Opportunité. Ah bah. Ben. Ouh, punition. Vous avez une possibilité de prendre conscience que vous êtes, messieurs, dans la peine, que vous êtes bloqués, que vous êtes bloqué, euh, que vous vous êtes auto-saboté, j'ai envie de dire. La naissance d'une situation, une opportunité de voir qu'il y a une épreuve. Euh, alors, cette épreuve, cette punition, elle est due à, à vous empêcher d'être bien dans votre peau, dans votre vie, je ne sais pas pourquoi, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez l'appréhension, la naissance, un projet, d'une opportunité de quand même de souffrir dans une histoire d'équilibre, de retrouver votre équilibre et de voir que c'est pas facile de le retrouver, qu'il va y avoir, avoir peut-être même un sacrifice à faire. Ça peut être aussi ça, une prendre conscience que vous êtes dans une peine, euh, que vous vous êtes euh, fait souffrir pour rien. Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi donc Opportunité, donc naissance, projet, opportunité, occasion. Occasion euh, issue d'être d'être puni. Pourquoi d'être puni À moins que ce soit quelqu'un qui, qui vous fasse un reproche. Parce que vous êtes équilibré. Parce qu'on a un reproche aussi qui peut être dans votre équilibre. Est-ce que, ah oui, ça peut être quelqu'un aussi, vous avez, euh, vous allez commencer quelque chose. Peu importe ce que c'est, si c'est une relation, un travail, un, un événement nouveau, etc. Une grossesse. Et vous allez avoir l'opportunité qu'on vous le reproche d'être stable. En fait, ça va peut-être même faire des jaloux cette opportunité d'avoir autre chose, d'avoir une nouvelle vocation, d'avoir une nouvelle relation. Alors que vous retrouvez l'équilibre, on va vous le reprocher. Voilà. <rire> à moins que ce soit quelqu'un qui se punisse avant de retrouver l'équilibre, c'est-à-dire qu'il saute tout sa botte, il ne se permet pas d'être équilibré. Alors, mesdames, cette semaine, interrogation, doute. Oh, bah dis donc <rire> Double fidélité. Vous vous posez des questions sur une personne ou sur une situation. Est-ce que c'est une personne intègre Est-ce que est -ce que je Non, pardon. Il y a double interrogation, c'est fou ça. Vous doutez d'une situation, vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Et ça peut être une relation avec l'autre. Par exemple, vous doutez de la relation avec qui vous êtes. Vous ne savez pas si cette personne tient à vous, est authentique avec vous et fidèle envers vous, bien évidemment. Est-ce que c'est ce, -ce est vous qui doutez de votre propre intégrité euh, Mettons une question existentielle. Est-ce que je suis à, ma, à la place que je devrais être J'ai un doute parce que, par exemple, rien ne m'arrive. Je ne suis pas alignée. Donc, du coup, il faut que je sois fidèle. Quand on est fidèle envers soi-même, certainement, je l'ai dit au premier tas, voilà, les choses sont un petit peu plus faciles parce que les événements arrivent beaucoup plus facilement quand on est honnête avec soi-même et intègre ce qu'on espère, ce qu'on veut vraiment. Voilà, Ne vous mentez pas, n'argumentez pas euh, de manière à vous euh, déculpabiliser. Si vous avez fait une erreur, peut-être c'est temps de l'accepter parce que la fidélité, c'est quand même... Un point, je pense, qui est très important sur son chemin de vie, vous n'aurez pas à vous dire, si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait ça, euh, parce que vous avez, vous avez suivi votre propre chemin intérieur, vous avez, Voilà, je, en étant honnête avec soi-même, je pense qu'on réussit davantage que si on se ment. Euh, vous pouvez aussi vous interroger sur la fidélité de votre compagnon. Je ne sais pas, voilà, c'est peut-être euh, une notion, je ne sais pas où est-ce que j'en suis parce que cette personne ne me dit rien, ne me dévoile rien. Je n'ai pas de signe, j'ai rien de cette personne et je me pose des tas de questions sur lui ou sur elle. Alors, il fidélité, des fidélités jalousie. Alors, attention à votre propre jalousie, ça peut vous faire voir les choses de manière négative. Hein. Ouais. vous avez l'envie après, euh, vous avez envie d'être fidèle, peut-être vous luttez pour la fidélité. Vous vous interrogez aussi, est-ce que je dois euh, peut-être tromper ou, ou aller voir ailleurs Est-ce que c'est ça le, le truc euh, Mais moi, je vois plutôt quelqu'un qui, euh, qui, qui voit peut-être un petit peu le mal partout, ou qui, se, qui doute de la relation parce qu'elle a un sentiment de, de jalousie en elle, ou qu'elle éprouve de la jalousie malgré elle. La santé. Le cadeau, l'effondrement, waouh, la réflexion. Alors, on vous dit que vous avez euh, une, une occasion. C'est un schéma, quelque chose qui s'effondre, qui vous permet de réfléchir à une situation qui s'est effondrée. C'est comme si c'était, comme on, on dit souvent, un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on vous donne un cadeau. Alors, soit euh, le cadeau n'est peut-être pas… Euh, c'est peut-être un cadeau déguisé. C'est un cadeau peut-être de vous mettre en, en remettre en question par rapport à, à ce que vous pensez. Peut-être que vous allez un petit peu déchanter, on va dire, mais c'est un mal pour un bien. C'est pour vous permettre de réfléchir et de mûrir et, et, et peut-être de vous comporter de manière plus mature. Je sais pas, il y a peut-être une épreuve dans cette situation. On va vous donner quelque chose qui va vous faire euh, réaliser. Car par exemple, vous devez arrêter un certain comportement. Ou vous devez, vous devez arrêter quelque chose. Alors, est-ce que c'est aussi quelqu'un qui vous offre un cadeau et que vous n'allez pas trop l'apprécier Et euh, bon, ben voilà quoi, c'est pas... Ça, c'est plus sur le plan matériel. Au niveau de vos énergies, je pense qu'il y a quelque chose qui vous, va vous faire du bien. C'est comme si c'était une épreuve qui vous permettait euh, de mûrir en fait. C'est un cadeau de la vie. Réfléchis, réfléchissez sur une situation qui s'écroule. Sur, euh, un, un, sur une sorte de chaos, une sorte de destruction de situation. Mm -hmm. Alors l'amour, les amours, force, décidément, peur, apprentissage. Vous apprenez à grandir, vous apprenez à surmonter vos peurs. Force, c'est bien, hein, parce que la force arrive en amour. Vous commencez à construire des choses en étant stable. Et vous avez peut-être même... Alors, on a la force, le courage de surmonter des peurs et d'apprendre chaque jour un petit peu plus. <rire> Et là, en même temps, j'ai un, une synchronicité, time protection. Je vois malware bite, enfin, vous savez, euh, malware, qui s'est euh, avancé et m'a dit euh, c'est temps de se protéger. <rire> Alors, oui, c'est temps de se protéger de vos propres peurs et d'apprendre et d'avancer. Peut-être votre âme a besoin d'apprendre de, de vos erreurs, d'apprendre de différencier la peur de l'amour. La peur est le pire ennemi de l'amour, justement. Ce pas la haine. Euh, vous devez maintenir quand même un certain pouvoir pour essayer de, euh, de ne pas tomber, par exemple, dans la paranoïa ou dans des choses excessives. Euh, faites attention à toutes vos peurs. Il faut que vous ayez le courage d'affronter vos peurs cette semaine et de grandir. Euh, maison. Allez, la maison, le foyer, l'habitation, ok. On a Ah bah tiens, on a un contrat, on a le bonheur, waouh Et la purification. Alors, ça peut être deux choses différentes puisqu'on a un contrat, une alliance. Pour être vraiment, par exemple, vous êtes dans un achat de, de maison, vous allez trouver le bonheur, vous allez vous sentir de mieux en mieux, ça va vous soulager. Par exemple, vous trouvez la maison de vos rêves, vous achetez, vous concrétisez un contrat sur le plan matériel, l'immobilier, l'achat. Ça va être le bonheur et ça va vous faire repartir peut-être un petit peu à zéro avec la purification. Vous devez aussi à purifier votre énergie quand vous arrivez dans une nouvelle maison, un nouvel appartement. Vous le savez, il hein, faut nettoyer les anciennes énergies, faire un petit rituel de nettoyage, euh, au moins avec de l'encens, des prières. Vous euh, annoncez aux gardiens du lieu aussi, effectivement, qui vous acceptent, euh, que tout va bien se passer, hein, que... Et plein de choses comme ça, enfin, vous pouvez taper euh, partout, vous aurez certainement le rituel adéquat. Après, j'ai d'autres choses. J'ai une relation d'union avec un contrat, donc engagement, c'est-à-dire une relation de famille. Il y a du bonheur et euh, j'ai l'impression d'un certain allègement dans votre relation. C'est-à-dire qu'on va épurer peut-être un petit peu le négatif, vous allez retrouver le bonheur dans votre foyer. L'amitié, les amis, euh, ce tas numéro 2. Il are protected Ah ben voilà. C'est vrai que je viens de retomber sur le message. Vous êtes protégé de toute forme de douleur. Euh, voilà, je comprends. Monsieur Malware bite. <rire> Alors, jugement, paix, wow. Dispute. On va décider de se réconcilier avec quelqu'un avec qui on s'est disputé. D'accord Ouais. On va faire le choix de la réconciliation, j'ai l'impression. Ou on va faire le choix de toute façon de s'éloigner soit de cette personne soit, en tout cas, c'est la paix qui prédomine pour moi. Le jugement, c'est la paix qui prédomine par rapport à une dispute. Et vous allez faire un choix, vous allez décider. Hein, il y a deux cartes de décision ici, un petit peu le choix, le carrefour en fait. C'est le carrefour. Est-ce que je continue avec cette personne ou pas Mais comme j'ai la paix, de toute façon, vous serez gagnant. Vous serez en paix en faisant ce choix ou cette décision. Vous décidez euh, d'une réconciliation face à une dispute euh, il y aura un choix à faire. À moins que vous ayez décidé de pardonner, que la dispute revienne et que là, di directement, vous allez changer de direction. Ça peut être aussi ça. De donner à chaque fois euh, le, le, le crédit à quelqu'un et de se dire « mais finalement, il ne change pas ». Au bout d'un moment, on ne donne plus de crédit, on arrête. Hein, voilà, ça peut être aussi euh, une leçon de vie. C'est-à-dire qu'on a, vous avez beau pardonner à quelqu'un et puis qu'il refait toujours la même chose ou qu'il ne se change jamais, ben, vous décidez de partir, par exemple. Mais moi, je vois quand même plus de réconciliation. Hein. Moi, C'est mon petit côté positif. Euh, J'essaye de voir le, les, les choses positives pour vous donner espoir que là, il y a une décision qui est prise de se réconcilier envers quelqu'un ici avec qui on s'est chamaillé. Alors, la richesse, l'argent... On a la sagesse, l'impasse, décidément l'ennemi. Oh punaise, pas possible. Sur l'argent, il y a un problème à chaque fois. C'est quoi ça Cette erreur, l'ennemi, sagesse, erreur, ennemi. Impasse, ennemi. Excès. Alors attention à l'argent cette semaine. Attention à vos dépenses d'argent. À qui vous donnez votre argent C'est plus sage ici, parce que vous pouvez faire des erreurs à cause du nombre. Euh, alors, pour excès de zèle, par exemple, pour essayer de, de faire des cadeaux avec, avec Noël, on peut essayer d'épater de, de, les gens parce qu'on a un peu plus d'argent, ou qu qu'on va faire un beau cadeau et que vous allez vous retrouver après euh, avec des difficultés. Euh, après, vous allez vous dire, ouais, bon, bah, ça ne va pas servir à grand-chose finalement de faire un gros cadeau parce que j'ai pas été vraiment... Euh, apprécier plus que plus que ça. Ça peut être des erreurs qui sont faites dans le domaine matériel. Euh, donc soyez sages. Soyez sages avec la, la spiritualité. Réfléchissez. Parce que vous, vous risqueriez de vous tromper en fait. L'ennemi, c'est l'excès. Dans tout ce qui euh, représente le matériel et l'abondance. Attention, ne pas vous faire arnaquer non plus. Hein. Alors, le travail. Oh, inaptitude, évolution. Ah ben voilà. <rire> Obstacle. Ah ah ah. Et on a une révélation. Alors, on vous dit que... C'est pas facile, hein. Euh, travail, il y a eu quelque chose qui n'a hum, pas fonctionné. Vous avez du mal à obtenir. Vous avez du mal à vous faire entendre, à vous faire respecter, je ne sais pas. Ou vous vous sentez inutile dans votre travail. Il y a une évolution qui est malgré tout... Euh, ralenti par une sorte de révélation, obstacle révélation. Là malheureusement, je ne sais pas si c'est une déclaration. Ça faudra faire attention. Oh punaise, ça peut être euh, voilà quelqu'un qui qui qui, qui patauge en la au niveau de son travail. Il y a quelqu'un ici qui va alors la révélation. Faudrait voir ce que c'est. Euh, inutilité, évolution, incapacité d'évoluer à cause d'un obstacle, d'une révélation. Oh punaise. Tempérance. Bon, ça devrait s'amoindrir avec le temps. La révélation peut-être va tempérer la situation. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer et que tout d'un coup, il va y avoir une révélation qui va faire que ça va tempérer les choses de cette de cette situation dans laquelle vous étiez un petit peu embourbé. Il y a une déclaration de quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Et ça va atténuer en fait cette notion d'obstacle sur votre évolution. J'espère que vous me comprenez parce que moi, c'est vrai que je ne sais pas de quoi je parle en fait. Je lis les cartes juste. Euh, c'est comme si on, on me disait, tu dans la semoule et puis tout d'un coup, il y a une révélation qui va apaiser cette notion d'être euh, en train de galérer. Comme si, par exemple, vous étiez en face d'un travail où personne ne vous félicite, voilà. L'évolution, elle est un petit peu bloquée. Et du coup, il y a une révélation de quelqu'un. Ah, bah, votre patron va vous féliciter va dire, ah, bah, du coup, on va vous apprécier davantage. Parce que vous aurez cette révélation qui va atténuer cette façon de vous voir, par exemple. On vous voit euh, incapable d'eux on vous prend pour quelqu'un de nul. Euh, ou. Il y a de toute façon un frein sur votre évolution, mais la déclaration va faire que ça va atténuer, ça va amoindrir cette euh, négativité. Voilà. Ah, le chien. Allez, je passe au tirage sentimental. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On passe au niveau sentimental. Je vais faire un petit ménage et je vous retrouve. 40 minutes étaient passées, donc ta numéro 2, on regarde les énergies sur vous cette semaine, donc euh, du 19 au 25 décembre 2022, 19 au 25 décembre 2022, quelles sont les énergies sur vous Alors encore, tiens, départ, alors on laisse quelque chose on laisse derrière nous une relation sensuelle, sexuelle, ou peut-être on a abandonné une situation qui ne nous convenait pas. On parle aussi de, de manque d'investissement euh, intime. <coughs> Un départ, une sensualité. La sensualité. On laisse tomber quelqu'un parce qu'il manque. Il manque du peps. Il manque quelque chose dans votre relation aussi. Terre uh -huh. numéro 2. <coughs> Il manque une complicité aussi peut-être, une complicité euh, intime. Alors, homme, monsieur, les énergies qu'il attend de la relation, ce qu'il rencontre comme problématique. Mesdames, ce qu'elle attend de la relation, ce qu'il rencontre comme problématique. Et le lien pendant la semaine. Ouais. Messieurs, on a la souplesse, la chance, la peine. Oh, ben la voilà la peine. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait une peine là, non Dans le tirage. Alors, on a monsieur qui est souple. Donc, on voit quelqu'un qui fait des efforts, qui s'adapte. Quelqu'un compréhensif, d'ouvert d'esprit, qui ne juge pas, qui, qui patiente. Euh, qui fait en sorte de faire les choses du bon côté, de manière à... Euh, à ne pas moi, moi, je pense qu'il y a, qu a quelqu'un ici qui est honnête euh, et qui essaye de faire des efforts. Il attend une chance. Il attend que la chance euh, soit avec lui ou qu'il y ait une occasion ici, une occasion particulière. Hein, voilà. On a quelqu'un ici de compréhensif qui commence à s'ouvrir à l'amour ou à la relation. Qui, alors, si vous êtes célibataire, c'est vraiment quelqu'un ici qui a fait des efforts. Il se dit qu'il va s'adapter à ce qu'il va avoir comme relation. Et qui attend un coup de pouce, peut-être. Hein. Euh, il attend une chance, une occasion, euh, ben justement, de, de rencontrer l'amour ou de provoquer l'amour. Parce qu'il a, il y a un problème, c'est qu'il est en peine. Monsieur rencontre une problématique, c'est qu'il est triste. Il est peiné par une situation. Est-ce que c'est une situation passée Est-ce qu'il est peiné parce qu'il ne vous contacte ou vous n'êtes pas ensemble Est-ce qu'il est peiné parce qu'il a du mal à sortir de cette peine, de ce chagrin Mesdames, Oh, ben voilà, le voilà, l'échec. Vous voyez, madame, l'échec. Alors, madame, elle a, euh, elle a connu un échec avec peut-être cette personne qui commence à s'ouvrir. On a l'équilibre. Ah, C'est marrant, on retrouve l'équilibre qu'on avait tout à l'heure sur le premier tas Elle veut l'équilibre, madame. Elle est séparée. Euh, elle a perdu. Elle a perdu quelqu'un. <rire> elle n'est pas... elle n'est pas euh, Peut-être elle n'est pas en couple en ce moment parce qu'on a l'échec. Ou alors, vous êtes marqué par un échec. Vous voulez la stabilité à deux, vous voulez être engagé, vous voulez être de part et d'autre dans un couple légal, légitime ou en tout cas en osmose l'un avec l'autre, avec chacun vos euh, défauts et vos qualités. Et ce que vous rencontrez comme problématique… Ah, oh, pardon, c'est quoi ça Ah oh, non, c'est encore Google. Et ce que vous… Ah, voilà. Il bah, y a quelqu'un qui est parti. Euh, ce que vous rencontrez comme problématique, c'est quand vous a laissé le, sur le carreau, voilà, où vous avez perdu une personne… Donc, on a le, la résonance entre l'échec et le départ. On vous a laissé tomber, euh, vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Alors, le lien, ou punaise, égarement. Ah, c'est compliqué, vous vous compliquez la, la vie entre… En, enfin, si vous êtes en, en, en connexion avec quelqu'un que vous aimez, il euh, y en a un qui souffre, qui attend que ça. Vous attendez de toute façon tous les deux quelque chose de beau, hein. C'est pareil, c'est peut-être la chance. Vous avez besoin d'un coup de main, messieurs, pour justement rétablir l'ordre. Euh, voilà, à nouveau la tempérance, la souplesse, l'ouverture d'esprit, de comprendre. Mais là, vous êtes dans une notion où vous ne savez pas par où commencer, peut-être pour sortir de ce chemin de, de défaite, en fait. J'ai la résonance de ces deux-là. Je suis dans l'échec, j'ai vécu une séparation, une douleur. Une... Voilà, j'ai envie de quelque chose, mais je ne sais pas comment m'y prendre. C'est compliqué entre nous deux. C'est compliqué, on va dire. Vous prenez des chemins détournés. Voilà, la trahison, malheureusement. Il y a quelqu'un qui s'est laissé, euh, qui n'a pas voulu s'investir dans le, dans le long terme ou qui a laissé l'autre parce qu'il était dans une vie de famille, quand il était, dans une, euh, il était dans une relation longue. Moi, je vois une personne plutôt qui a du mal à s'investir dans le long terme et que vous avez vraiment besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'une relation stable, honnête, intègre. Et là, il y en a un qui ne veut pas, qui prend des détours pour ne pas s'installer. Ou alors, qui a connu, effectivement, une relation longue et qui fait que, bah, du coup, il n'a pas envie de retomber dans les mêmes schémas, euh, dans cette trahison, parce qu'il est en peine. « Ça tourne toujours un petit peu à cause des souffrances et des blessures qu'on aurait vécues. On a du mal à s'investir dans une relation parce qu'on n'a pas envie de refaire la même chose. » Et euh, bon ben bah voilà malheureusement euh, On a deux comment euh, euh, comment genre euh, j'ai le mot sur ma euh, on a deux personnes J'arrive pas à retrouver le mot que je voulais euh, l'adjectif ah, Oh ça me vient pas Attendez je réfléchis un petit peu voilà, ça m'est revenu parce que franchement, <rire> je suis désolée. J'ai cherché mon où je voulais dire écorché-vif. Il y en a qui sont écorchés-vifs dans ce tirage, ok, dans ce tas. Écorché-vif parce qu'ils ont subi quelque chose de très euh, déstabilisant dans leur vie, dans, sur leur chemin de vie. Et ils prennent des détours et ils ne tiennent pas leur parole pour, ce, pour, euh, pour une relation long terme. Voilà. Donc, je vous fais de gros, gros bisous. Merci euh, bah, d'avoir écouté. Euh, voilà. Merci, euh, par contre, de continuer euh, euh, les j'aime, de me soutenir euh, parce que, voilà quoi. <rire> Un jour, peut-être, vous ne me verrez plus. J'ai plus trop trop la motivation. Et désolé, j'en suis désolée, mais j'ai plus trop la motivation. Euh, il me faut autre chose. Il me faut quelque chose de plus motivant. Euh, donc, malheureusement, avec 59 000 abonnés et très peu de motivation, c'est compliqué. Voilà, je vous fais de gros bisous malgré tout à tous ceux qui me suivent. Et euh, euh, à bientôt, je l'espère. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.